ça va pas, aller. faut recommencer, non Ça fait deux ans que je suis en alternance. Pourquoi Parce que ça peut permettre de gagner un salaire. On est sur le terrain, on apprend beaucoup plus vite. C'est vraiment super, en fait. Dans ce métier, c'est diversifié. Il y a plein de techniques différentes et plein de nouveaux matériels aussi. Il y a un contact avec les clients, les collègues. J'aime le nettoyage, c'est vraiment super. En fait, il y a du boulot. Au revoir